Il y a eu un mouvement qui s'appelle le mouvement des foulards rouges qui a, qui a été créé. Sur les plateaux, on a vu des tonnes de représentants des gilets jaunes qui étaient considérés les uns par les autres comme illégitimes. On n'a jamais vu le fondateur euh, du mouvement des foulards rouges. Quand on en a parlé, c'était toujours pour les décré décrédibiliser. Personne ne sait par exemple que parmi les foulards rouges, il y avait des gens qui étaient des gilets jaunes, mais qui ne veulent pas être instrumentalisés ni par le gouvernement, ni par les casseurs et ni par les politiciens. Ça, c'est un, un état de fait dont on ne parle parle pas. J'en ai assez aussi de voir que des gens, au motif qui seraient représentants du peuple pour je ne sais quelle raison, nous confisquent la parole et empêchent les gens d'exprimer ne serait-ce qu'une qu une, une opinion nuancée par rapport, euh, par rapport, euh, par rapport à ça. J'en veux aussi aux réseaux sociaux. J'ai appris que Facebook avait créé un algorithme, avait créé un algorithme spécifiquement pour pouvoir en quelque sorte mettre de l'huile sur le feu et attiser les haines par rapport à ce mouvement.